À la croix au pied du maître à genoux je fais mon choix 110 nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 84 Que tes demeures sont aimables, Éternelles des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel.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 un jour dans tes parvis que mille ailleurs Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu Plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier L'éternel donne la grâce et la gloire Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi Amen Ô oh, Seigneur, entends ma prière. Je veux garder tes statues. Sauve mon âme. Tu péris. Tu es le Dieu. Éternel. Oh, Señor. avec reconnaissance au notre Dieu. Tu es vraiment le Dieu qui entend nos prières et nous te disons merci encore mon sauveur parce que tu es le seul qui peut exaucer, le seul aussi qui peut aussi agir aussi dans notre vie, bien-aimé Père Saint, pour que nous puissions aussi nous conformer à ta volonté parfaite. Que ton nom soit béni mon bien-aimé Seigneur et sauveur, que ton nom soit aussi exalté Père, et la joie que tu nous as donnée encore dans notre cœur de pouvoir nous rassembler encore ce soir dans ces lieux, bien-aimé Père Tibisson, de chanter les chants de Sion comme nous le chantons, Seigneur. C'est vraiment une grâce, mon mes Père. Béni soit ton Saint-Nom pour tous les dons que tu nous as versés. Merci encore, encore ces lieux, bien-aimé Père la grâce que nous avons de pouvoir les avoir. Merci vraiment, Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous te prions de pouvoir continuer encore d'agir encore davantage parmi nous, mon mes Père saint au Oh, Dieu, je encore des dons davantage, mon roi, afin que nous puissions te servir. C'est pour ça que tu l'as donné, Bénémé Père Dieu. Sois béni encore sois glorifié encore pour chaque frère et, et chaque soeur aussi mais pas Bissant. nous nous tournons vers toi parce que nous avons vraiment le désir que toi tu prends le contrôle de chacun de nous mon bénémoine pas saint Dieu d'agir réellement comme toi tu le veux Seigneur selon ta volonté parfaite notre Dieu parce que nous voulons davantage nous conformer à ce que toi tu veux Seigneur brise réellement Père Bissant, notre résistance, mon roi Donne nous encore maintenant par la doucité du de nous soumettons encore davantage à toi mon bénémoine Père Dieu à ta parole à toi bénémoine ce que toi tu veux non pas ce que non, nous nous voulons, Père saint Dieu, béni sois-tu encore ce soir. Merci pour chaque frère, merci aussi pour chaque sœur, merci pour tous nos bien-aimés qui sont aussi en connexion à différents pays, différents endroits aussi. Bien-aimés, pas du bison qui s'accrochent aussi à chaque parole en ces lieux, bien-aimés Père au oh Dieu. Nous te prions de voir les assistés aussi, mon bien-aimés Père au oh Dieu. On en va continuer encore davantage, mon roi, que on a le besoin, Père. Merci encore pour ton soutien ton secours. A toi donc la gloire, à toi donc l'honneur et la puissance, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. C'est aussi notre désir profond, comme nous l'avons chanté, que le Seigneur entende nos prières, qu'il nous exauce. Nous sommes dans un temps, dans une période où nous avons vraiment besoin de ces dieux encore plus qu'auparavant. Nous avons besoin de son secours, de son soutien, de sa protection aussi de son éclairage aussi dans la marche dans laquelle nous nous sommes engagés avec lui nous voulons davantage que le Seigneur notre Dieu trouve aussi son plaisir en nous de manière à ce que il puisse continuer d'abord davantage à étendre sa main pour que nous soyons nous soyons parfaits, gardés effectivement aussi dans dans ce dans cette voie qu'il a eu à pouvoir à tracer parce que dans les saintes écritures, je pense que c'est dans le livre thessaloniciens où il est écrit clairement, comme vous le savez aussi, que pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils puissent croire au mensonge. Nous voulons supplier notre Dieu, ce que réellement, que dans le plus profond de notre cœur, nous puissions vraiment aimer entendre la vérité. Parce que, aussi, dans la même parole de Dieu, dans les scènes écritures, il est écrit que réellement, qu il viendra un temps où les hommes ne se porteront pas la saine doctrine. Mais auront toujours la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent, effectivement, à leurs oreilles. Et la Bible dit qu'ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers le fable. Ce sont des choses qui ont été Annoncé d'avance, comme nous savons que notre Dieu, comme la Bible les témoigne, que quand il dit la chose arrive et lorsqu'il ordonne, elle doit donc exister. Ce qui veut dire que si ces choses ont été annoncées d'avance, nous devons être certains qu'elles doivent aussi trouver leur accomplissement. Et nous avons la certitude qu'effectivement que avant que le Seigneur vienne chercher ce qui lui appartient, il faut réellement qu'il accomplisse aussi tout ce qu'il a prédit et aussi promis dans les saintes Écritures. Parce que c'est avec l'enlèvement des épouses, effectivement, donc le départ de l'Église, effectivement, que le Seigneur Notre Dieu achève effectivement aussi l'histoire avec les nations. Ce que veut dire que si jusqu'à ce jour, Malgré le pression comme je l'ai toujours eu à pouvoir vous le dire. La pression viendra, on fera tout effectivement d'une certaine manière. Ce sont simplement des choses qui avancent, qui annoncent les choses à venir. Mais aussi longtemps que l'épouse est sur la terre. Le diable ne pourra pas avoir la puissance pour pouvoir faire tout ce qu'il veut faire. Parce que il y a encore, la raison, il faut que nous comprenions pourquoi nous nous rassemblons et pourquoi notre Dieu se donne la peine de pouvoir parler. Et c'est pour ça que aussi les chrétiens que si quelqu'un a des oreilles, donc qu'il entende, et effectivement aussi ce que l'esprit dit encore à l'église jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit effectivement de ceux là pour lesquels le Seigneur prend soin. Il prend soin de tous ceux qui lui appartiennent. C'est la raison pour laquelle vous entendez si souvent aussi qu'on nous ramène à fait que nous puissions comprendre que il ne faut pas regarder ton voisin. Le salut est individuel. Et les choix est aussi personnel. Donc, quand Dieu choisit, il choisit. Vous savez, parfois, nous, ne regardons pas les choses de la bonne manière. Et comme nous l'avons dit aussi, Dieu nous a donné tout ce qu'il y est nécessaire. Comme il a fait aussi pour son peuple d'Israël. Mais l'erreur qu'Israël commettait, c'était de regarder à l'extérieur. Oh, C'était l'extérieur qui cherchait à voir un exemple auquel il fallait qu'il s'accroche. Donc, chacun de nous, ensemble, effectivement, doit arriver à pouvoir effectivement réaliser qu'il doit se tenir lui-même en face de l'Éternel. Parce que le Seigneur l'a dit lui-même dans les scènes d'Écriture qu'il va donc se présenter à lui-même. Une épouse irrépréhensible, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Alors, nous devons être de ceux-là qui, au plus profond de leur cœur, ça, ça témoigne effectivement que Dieu a eu à pouvoir poser sa main sur toi. Nous allons le voir dans les saintes écritures, mon frère et ma soeur, parce que souvent nous marchons, mais... Nous ne devons pas marcher selon les rythmes du monde ou selon le rythme des uns comme des autres. Nous devons marcher selon le rythme des dieux, même dans les conditions les plus difficiles. Oui, parce que si Dieu a tracé un chemin pour ceux qui sont à lui, alors ceux-là qui sont... Vous savez, dans, dans, dans les livres des Haïts, je pense, 35, il est dit effectivement, je pense qu'il dit dites à ceux qui ont le cœur troublé. C'est merveilleux de pouvoir. Je vais peut-être le lire, regarde, euh, cela, hein, c'est dans Esaïe au chapitre 3, euh, 35, je pense que c'est cela. Et je crois que c'est cela. Esaïe 35. Et voilà, je pense que là, je suppose que ça doit être celui-là. Voilà, c'est ce qui s'est dit. Voilà. Ici, Esaïe 35, il nous dit ceci, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Vous voyez souvent que le Seigneur, notre Dieu, a, a eu à pouvoir même le dire dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce n'est pas pour rien toujours que le Seigneur dit toujours que la paix, la paix soit avec vous. Pourquoi serez-vous troublé Si Dieu n'était pas là, alors nous pouvons être troublés. Mais puisque Dieu est vivant, alors est que nous sommes lui, nous sommes pour lui sur le troupeau de son pâturage. Et la Bible dit que sa main conduit. Alors, de quoi aurais-je peur De quoi aurais-je crainte De qui en fait je serais effrayé Pourquoi donc Et nous l'avons aussi entendu, je pense, c'était le mardi, que, que part, je ne sais pas, moi, quel jour, effectivement, en rapport avec Ésaïe 54, Bannis l'inquiétude. « Car tu n'as rien à craindre. » Donc si Dieu le dit ainsi, c'est pour que ton cœur soit toujours en paix. Amen. Peu importe ce que le monde peut prendre comme décision. Peu importe ce que Dieu connaissait toutes ces choses avant même que le monde soit. Pour toi, il a dit « Sois en paix. »« Il conduit les choses de la bonne manière pour que toi, tu puisses être en paix. » Frères et sœurs, la Bible nous dit ceci, que l'ange de l'éternel campe pour tous ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Le danger peut venir, mais toi tu es gardé, Amen. toi tu es protégé. Amen. Pourquoi tous ces troubles-là Pourquoi ton cœur est si troublé Il veut que tu sois en paix, que tu sois rassuré, mon frère et ma soeur. Et cela, c'est ça, ça. En fait, c'est aussi la, la confiance que nous avons dans la personne, effectivement. Je parle du Seigneur qu'il nous parle, effectivement. C'est pour ça qu'il nous dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit celui qui se confie en l'éternel. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, confie-toi en l'éternel. Alors c'est ainsi que quand tu confies en l'éternel, effectivement, alors tout ce que toi tu vas faire, il a dit, mais tout ce que le juste fait, lui réussit. Ah oui, ça c'est, que ça soit dans le travail. Frères et sœurs, il ne doit, doit pas y avoir la peur. Dans quoi que ce soit, menace ici. Non, nous avons un Dieu qui prendra soin de nous jusqu'à ce que nous partions d'ici. Ça, nous devons savoir, effectivement. Alors il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Verset 4. Prenez donc courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution aussi des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors souriront les yeux des aveugles, souriront aussi les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue de muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Les miracles en étant, la terre s'est en source d'eau, dans les repères qui servaient donc des gîtes aux chacals, croîtront aussi des roseaux de gens. » Il y aura là, verset 8. Un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Vous entendez cela Donc, tous ceux qui sont suivis. C'est pour ça qu'il il a toujours eu à pouvoir nous dire jusqu'à ce jour, effectivement, dans la Nouvelle Alliance, ne touchez pas à ce qui est impur. Parce que si vous vous associez dans ces choses qui sont impures, qui vous suivent, vous ne pouvez pas avoir la face de Dieu c'est écrit, mon frère et ma soeur. Vous ne pouvez pas changer la pensée de Dieu, ni la parole de Dieu, peu importe oui. ce que vous pouvez être, mais ce que nous disons simplement, que Dieu nous aide, à ce que nous puissions nous conformer. Que ça nous plaise ou pas, la volonté de Dieu doit être accomplie. Alors, il dit ceci, que qu'on appelle la voie sainte mais Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Qui -ils » Qui sont-ils ceux qui la suivront même, les instructions pourront s'égarer. Cette route point des lions, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'éternel retourneront. Ils iront donc à Sion avec chant de triomphe, une joie éternelle qu'on aura leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur, les gémissements s'enfuiront. Donc nous pouvons réaliser qu'effectivement, que là, sur ce chemin-là, c'est le racheté de l'Éternel. Ce qui veut dire que nous devons, de tout notre cœur, nous efforcer à pouvoir réellement chercher, à pouvoir savoir, Seigneur, est-ce que je suis vraiment... S'il si y a un temps, mon frère et mon soeur, où chacun de nous doit être sérieux d'abord envers lui-même, ça ne sert à rien de chercher à plaire aux voisins ou à la voisine Avant c'était peut-être un temps Mais maintenant non c'est sauf qui peut C'est à dire Chacun doit se prendre Conscient de non Ici si moi maintenant je suis cette voix ici Que je pense la bonne Telle voix paraît droite ah, Oui ça c'est Lucie c'est la mort hein? Mais étroite et resserie c'est cela, effectivement, dans lequel nous, nous devons donc nous retrouver en réalité. Alors, comme nous le disions, en réalité, que nous devons réaliser que le Seigneur, notre Dieu, quand il a fait un choix sur toi, c'est aussi à toi aussi de pouvoir réaliser qu'effectivement, que très sincèrement, parce que nous l'avons dit, effectivement, aussi entreprise, qu'il ne faut pas se tromper à soi-même. Il faut être quand même quelque part vrai pour soi-même. C'est-à-dire que nous avons une grâce de pouvoir avoir un miroir qui est devant nous, qui est la parole de Dieu. Lorsqu'elle nous est prêchée, nous, nous ne nous trouvons pas seulement pour imaginer que nous sommes là. Non, soyons quand même dans la position, on va se regarder dans ces miroirs-là pour voir si réellement ce que la Bible dit, je me retrouve dedans. Et c'est la raison pour laquelle aussi l'apôtre Pierre disait, « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. » Et ceci c'est-à-dire est, est qu'il vous faut aussi de votre part que vous puissiez réaliser que j'en ai besoin. La sanctification, ce n'est pas un terme de théorie, non, j'en ai besoin. C'est-à-dire que Seigneur, sanctifie-moi. J'ai, Je crois que tout un chacun de nous, c'est une période où nous pourrons exercer à être saints. Saint, dans tout, dans tout, comme la Bible dit, effectivement, que je dois m'efforcer, Seigneur, là où j'avais des habitudes qui n'étaient pas bonnes, Seigneur, aide-moi. Dieu te Vous savez, l'apôtre Paul disait, j'aime bien cet homme, effectivement, aussi. Hein. Vous connaissez dans hein, Corinthiens, 79, le 9 que moi, je lis, on lit un peu souvent. Et il dit, il dit, mais il dit, mais dit, mais je fais tout. Pour avoir part à, à, à l'évangile. C'est-à-dire qu'effectivement, que, nous bon, pouvons le lire, 1 Corinthiens chapitre 9, effectivement, je crois que c'est là nous, nous lisons, puis nous retournons là-dedans, puis nous allons un peu plus vite dans ce qu'est.. 1 Corinthiens donc au, au, au chapitre 9, je pense, oui. 1 Corinthiens 9, il est dit, merci Seigneur. Oui. Ah, il dit ici, 1 Corinthiens 9, il dit euh, euh, verset, euh, verset, verset, verset 22 même, il dit, mais j'ai été faible avec les faibles, vous connaissez, non Afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin que moi aussi je puisse y avoir part. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous Vous comprenez cela donc, il y a le mouvement de masse et tout ça, ainsi de effectivement. Mais c'est lui aussi qui est concerné. Il doit se dire que je n'ai pas seulement des masses, j'ai besoin de remporter. La Bible dit ici, dans le chat, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Est-ce que vous comprenez Il y a un prix qu'on doit remporter. Donc, je dois courir, effectivement. Fait. Il dit courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, il nous explique maintenant, s'imposent toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Frères et sœurs, si un... pu continuer de dire, effectivement, il m'a dit, mais moi donc, il est dit, il s'associe lui-même. Je cours, non pas comme à l'aventure. Je ne viens pas comme à une association, mon frère. Je ne viens pas parce que je vais rencontrer une copine ou ceci une copine. Non, je ne viens pas pour ça. Amen. Je n'ai pas rencontré ma camarade ou mon camarade, j'en sais absolument rien. Je ne viens pas pour ça. Je viens pour voir un frère, pour voir des sœurs, pour avoir communion, mais surtout pour mettre dans la présence du Seigneur. C'est cela la chose que chacun de nous, mon frère et ma soeur, nous devons être animés de cela dans notre cœur. Parce que nous devons être, nous sommes de ceux-là qui, quand on observe les choses, nous devons savoir quelle heure il est. Ce n'est plus le temps pour nous de pouvoir réellement toujours faire des projets comme à l'époque. Nous regardons il y avait bien. Il dit, mais verset 6, il dit, mais, mais oui. je, je cours non pas comme à l'aventure, mais je frappe non pas comme battant l'air. Donc, je ne sais même pas tellement très bien la position que j'ai, effectivement. aussi, donc je suis tout là-bas, à gauche et à droite, je ne sais pas tellement très bien les mouvements, va ici, je vais par là, effectivement. Non, non, non, non, je ne suis pas comme quelqu'un qui branle l'air. Je sais ce que je dois faire. Et il dit, effectivement, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti lui-même. Il n'y avait pas quelqu'un qui était derrière lui dire, non, oh, tu, tu dois pas, tu dois pas, tu dois pas. Non, non, non, non, non, non, non. Non, parfois, les gens, les gens, c'est, disent, oui, euh, de toute façon, il n'y a pas de problème, chacun des livres Mais, en fait, quand vous, vous, êtes convaincu par les choses qui sont des dieux, effectivement, vous vous sentez concerné toujours par les choses des dieux. C'est vous-même, Seigneur, parle-moi que je sache, effectivement, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça, c'est bon? Je ne veux pas dire, bon, j'attends d'abord que les frères t'aiment, mais non, d'abord, toi-même. Toi-même, tu toi, vas non Seigneur, parce que ça je sens que même je me suis dit, oh non, tu vois, ça te va bien, ça te va bien, c'est très bien. Dis, mmm, je sens en moi. Que bien que tu veux que ça me va très bien, mais à moi, moi, moi, non, non, ça passe pas. Est-ce que vous comprenez Parce que Amen. ça va bien. Ah oui, tu vas, ça te va, ça me va bien. Oh, ah. Il est content. Non Amen. Parfois c'est un piège. Ça me va bien Ok, mais je vais d'abord ah, savoir va, si ça va bien au Seigneur. Pourquoi Parce que j'ai une relation d'abord avec Dieu. Et j'ai besoin, moi, pas que je me sens comme obligé, non, j'ai besoin, moi, de sentir que ça, c'est vraiment conforme. Même si ça me plaît, même si c'est très joli, même si c'est le il, il Prasprite, effectivement. Est-ce que, est que... Parce que ça, c'est ce que l'apôtre Paul lui dit, mais Paul, prisonnier de Christ, je ne peux pas faire ce que je veux. Bien sûr, c'est ça que quand on est prisonnier, il s'est fait prisonnier lui-même. Pas qu'on l'a enfermé, oui, tu dois, tu dois, lui-même. Ça, vraiment, Seigneur, je veux. Ça, c'est quand vous aimez tellement quelqu'un que vous voulez faire effectivement aussi ce qui lui plaît aussi. Ah oui, si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, c'est normal qu'on puisse arriver à pouvoir <rire> faire tout ce qu'il désire, effectivement. Alors, nous continuons parce que nous allons lire une écriture de la Il dit, écoutez bien, j'aime beaucoup, hein j'étais durant mon corps, et je dis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. aux autres. Donc les désirs profonds de tout un chacun, c'est de pouvoir se regarder soi-même, sans regarder à gauche et à droite effectivement, parce que qu'est-ce que les applaudissements, Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, Seigneur, est-ce que je suis conforme? Vous vous souvenez, par exemple, parce que là aussi, c'est clair, quand l'arche de l'Alliance était retenue par les Philistins, vous, vous connaissez Eh bien, ces gens ont trouvé, effectivement, vous ne pouvez pas les garder chez eux parce qu'il y avait un très sérieux problème là-bas, effectivement, parce que c'est deux choses saintes. Et puis, ils l'ont donc envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement Et voilà que quand il s'est venu, eh ben, l'arche, on l'avait mis sur les chars de veuve. Vous vous souvenez et tout le monde était dans la joie, tout le monde était dans la joie, même David aussi dans la joie, et tout semblait être très bien, très bien, très bien, très bien, mais à un certain moment, quelque chose s'est passé, quand il a voulu basculer. J'ai toujours, j'ai dit, beaucoup de gens qui se disent des frères, je ne parle pas des frères, je parle pas de sœurs mais des frères, en grande majorité à différents endroits. Ils ne réalisent pas effectivement aussi le danger de se pouvoir se mettre dans une position, dans un service qui n'a pas été donné par Dieu. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Mais je crois qu'un enfant de Dieu, il est prudent. Voulez-vous que je vous montre les preuves Vous voulez la preuve Prenez Moïse. Vous vous souvenez de Moïse il est connu, non? Mais quand Dieu lui a dit, va, il avait tout, effectivement. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, Seigneur, trouve quelqu'un d'autre. <rire> ah oui, mon frère. Ils ne sont pas très pressés parce que ce sont des gens qui pèsent. Ils connaissent Dieu. Ils dit, je connais Dieu. Je connais comment il est, effectivement. Il dit, non, moi, je ne vais pas y aller. Trouve quelqu'un d'autre. C'est comme ça que la colère de Dieu s'enflamme. Il n'y a-t-il pas ton frère Aaron? D'ailleurs, le voici qui vient sur le chemin. Alors toi, je t'ai fait Dieu. Et lui sera ton prophète. Vous vous souvenez, non Donc, effectivement, il y en a encore beaucoup venant de... C'est pour vous puissiez comprendre, effectivement, qu'il y a quelque chose tellement dans ce que Dieu a posé la main. Et ça, vous devez arriver à pouvoir le voir. Alors, nous, disons, nous allons lire cela dans les scènes écritures, dans le livre 2 de, de Ruta. Ruther, c'est après les juges. Ruth, au, au chapitre 1, oh, oh, nous pouvons lire juste un verset, oui, vous pouvez vous lever, nous lisons, et puis après, vous pouvez vous asseoir, parce que nous lirons beaucoup. Ruth, chapitre 1, donc le verset 1, il nous dit ceci. Donc, c'est après les juges, si vous voulez bien, ici dans l'Ancien Testament, vous avez d'abord aussi des euh, théronomes, vous avez Josué, vous avez après Josué, vous avez les juges. Après les juges, vous avez donc Ruth, cest livre de quatre chapitres je pense hein, c'est de trois ou quatre chapitres il est, il est petit, il est quatre chapitres oui, donc c'est entre Samuel et les juges c'est un peu ça oui. voilà, vous y êtes alors nous lisons donc Ruth au chapitre 1, le verset 1 il dit du temps de juges c'est cela il y eut donc une famille dans le pays famine, un homme de Bethlehem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Vous connaissez euh, le pays de Moab. Et le nom de cet homme était donc Elimelech, celui de sa femme, donc Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion Ils étaient donc Ephrasiens de Bethlehem de Juda. Arrivés donc au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure, et Limelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils y prirent donc deux femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Amen. Nous voulons te dire merci, Père, de la grâce que nous avons. Nous nous sentons vraiment très petits, Père et vraiment te suppliant avec un cœur sincèrement humilié dans le fond parce que parfois nous nous sommes pris à certains moments comme grands mais quand nous réalisons ce que toi tu fais et comment Jésus tous ceux qui t'ont vraiment servi ont eu à pouvoir agir mon roi nous nous sentons petits nous demandons aussi pardon moi je le fais père je t'en supplie que tu nous aides encore ce soir parce que tu es tellement si grand Dieu et ta parole tellement si puissante mon roi nous sommes des hommes paix, hommes qui sont criés par la même parole, mon soba. Béni sois-tu encore ce soir et béni aussi mes frères et sœurs, de nous vraiment un cœur bien disposé pour entendre, en fait, que nous nous appliquons à pouvoir réellement aussi avoir la sagesse pour que nous sachions comment marcher avec toi et te servir toujours à la crainte et le respect et tremblement parce que tu es vraiment un grand Dieu, puissant, tu en parole. Merci pour ce que tu es. Sois béni. Je t'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous voyons que euh, cette famille, ayant quitté donc euh, le territoire dans lequel Dieu leur avait donné, ils sont donc allés donc, euh, dans le pays de Moab. Donc, vous connaissez euh, ce pays de Moab, donc le Moabite. Comment est-ce qu'ils ont eu effectivement leur origine Je pense que vous le savez. Donc c'est avec Lot et ses filles aussi, je pense que c'est comme cela. Et alors, euh, ils prirent donc, euh, et comme la Bible dit effectivement aussi, donc, le mari donc, de Naomi donc mourut, et elle resta donc avec ses deux fils, et ses deux fils euh, prirent aussi deux femmes, donc euh, comme la Bible dit, l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là, donc, dans ces contrées-là pendant dix ans. Ces deux fils aussi, donc, Maclon et Kijon, moururent. C'est le verset 5 aussi. Tout le Dieu et, et Naomi resta privés de ces deux fils et de son mari. Mais quelle profonde douleur Pour un, mm -hmm. cette fille d'Abraham qui venait donc de, cette, de ce pays, effectivement, et, et qui est allée, en fait, dans une autre contrée là-bas... Chez les Moabites, évidemment aussi. Et, et pendant qu'elle était là-bas, ont enfouit effectivement aussi la famine qui était donc dans son pays. Et là, il s'est passé quelque chose que Dieu, notre Seigneur, a visité son pays. Et alors, mais seulement d'abord, c'est qu'elle était avec son mari. C'était vraiment de bons moments parce qu'ils avaient aussi euh, leurs deux fils, effectivement. Et la douleur, c'est qu'elle a perdu d'abord son mari. Pareil. Et le cœur aussi, dans la grande tristesse et la consolation qu'elle avait, c'était de pouvoir avoir ces deux fils-là. Et ces deux fils, effectivement aussi, euh, euh, se sont donc mariés, et avec aussi des femmes donc dans la contrée, là-bas où ils étaient, Et quelques temps après. Et ces, ces deux fils en question moururent. Vous pouvez voir les désarrois qu'avait effectivement cette femme, qui avait son mari, qui vivait avec joie, et puis, qui avait donc ses deux enfants, donc, qu'il a, qu'il a élevé, et puis qu'ils ont grandi. C'était son bonheur. Donc, son mari et ses enfants, c'était donc sa consolation. Elle était heureuse, effectivement. Mais le mari lui a été enlevé. Et puis, les deux fils lui ont été donc enlevés, et elle n'avait rien du tout. Mettez-vous à la place de cette femme, effectivement, pour que vous puissiez voir le, le, le, le, le déchirement le plus profond dans le cœur. Et, et alors, il n'y avait plus quelque chose qui pouvait donc la, la consoler, c'était le désespoir, parce qu'elle a tout perdu. Voyez, c'est comme aussi que nous descendons quand même dans une période la plus difficile et que nous voyons que tout est sombre et noir et que l'horizon n'est plus clair, effectivement, l'horizon est très sombre, effectivement, c'est à ce moment-là aussi que notre Dieu n'est pas toujours très loin. C'est toujours, ce qui est merveilleux, c'est d'abord avoir le bonheur de connaître d'abord ses ce Dieu. Ainsi on sait que quand on l'a connu Même si on passe par des moments Le plus difficiles, même dans le plus bas fond Et qu'à gauche et à droite Il n'y a pas d'espérance N'oubliez pas, il reste toujours notre espérance Amen. Même lorsqu'on ne le voit pas Amen. Le fait de l'avoir connu D'avoir un jour mis à genoux à terre D'avoir invoqué son nom Et qu'il ait agi Même une fois dans ta vie N'oubliez pas Amen. cela quand l'horizon devient sombre, il n'y a même pas où se tenir. Quand on regarde même de loin, derrière, à gauche et à droite, il n'y a rien. Mais il est toujours là. Oh, c'est Dieu que nous avons, le Dieu d'Abraham. Il est un Dieu parfaitement, extraordinairement merveilleux, frère. C'est pour ça que quand l'homme s'éloigne, il passe à côté des choses merveilleuses. Parce que d'abord il, il est dit lui-même, il se présente lui-même, il dit que je suis l'éternel ton Dieu. Et puis il dit, je suis un secours qui ne pourra pas jamais manquer dans ta détresse. Donc il te montre qu'effectivement qu il demeure un secours pour toi. Peu importe effectivement dans quelle situation tu peux te trouver. C'est pour cela aussi, frère. Mais si tu as, tu as été, comme on dit, les backslides c'est-à-dire des rétrogrades, par exemple, les rétrogrades. Que tu as pu rétrograder, ta vie est devenue sombre, effectivement. Bien que tu aies eu à pouvoir, quand même, tenir quelque part dans les choses qui concernent Dieu, mais que tu aies eu à pouvoir être rétrogradé, ne reste pas derrière. Le Seigneur ne pourra pas te rejeter si toi, tu as le désir de revenir à Lui. Il suffit simplement de crier après lui. Avant que nous continuions là-dedans, prenons un exemple, frères et sœurs. Barthymé mendiant l'aveugle. Dans son état le plus dramatique, effectivement, où il ne pouvait pas voir effectivement ainsi, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a entendu que c'est Jésus passé par là Le prophète de Nazareth passait par là. Mais il a commencé à crier, mais les gens l'ont fait taire. Ah oui, ils l'ont fait taire, effectivement, Qui ne veut pas. Il dit, mais tais-toi, tais-toi, effectivement. Mais qu'est-ce que cet homme ici eu à pouvoir faire, effectivement La Bible dit qu'il a cré qu encore beaucoup plus fort. Donc c'est toi qui dois faire un pas. Parce que lui, il n'est pas loin. Et vous savez très bien, nous l'avons entendu, sur on en pas dit, mais s'il est passé par là, c'était pour Bâtimer. Bien sûr, il savait que. Bah, mais il fallait que Bâtimer appelle la personne. Mais il ne voyait pas Bartimé. Vous voyez, cet homme ne voyait pas Bartimé. Bartimé ne voyait pas, il était aveugle, effectivement. Il a simplement posé la question Mais c'est qui là qui passe Mais il est passé par là exprès. Frère, sœur, ne reste pas dans ta condition. Amen, amen. Le Seigneur, notre Dieu, ne va pas te juger parce que tu as passé ceci. Il te jugera simplement parce que tu ne veux pas te répentir. Parce que dans tout ce par quoi tu passes, mais les pardons, tu déjà été accordé. Mais sur et certain, mon frère et ma soeur, le pardon, peu tu as été dans le bas fond, tu as commencé à devenir un niveau, J'en sais, sais rien du tout. Mais le Seigneur ne t'a pas rejeté. Vous vous souvenez de l'exemple que nous avons entendu il y a longtemps ici, hein, lorsque le frère Bonhomme a eu à pouvoir voir cette femme qui était dans la boîte-là. La boîte de barre là, qui était là maquillée, avec des shorts, des, enfin des jupes compte effectivement, qui était là comme prostituée d'aller dans cet endroit, effectivement, jouant avec.. Et, et, et, et la femme elle-même elle disait dans son. se disait que parce qu'il avait un fouillé, mais mais moi je pensais que Dieu ne m'aimait plus. Mais quand le frère a commencé à juger cette femme, effectivement, dans son état, c'est à ce moment que le Seigneur lui montre dit, mais regarde-toi, tes péchés à toi, regarde comment ça monte. Et moi, moi je te pardonne. Et tu ne veux pas que moi je pardonne cette femme-là. Or oh, la femme, effectivement, n'avait pas demandé pardon. Mais regardez la conversation que Dieu avait. Donc c'est dès que, peu ben, importe l'état dans lequel la femme était, le Seigneur était là pour lui pardonner. La Bible dit que le pardon se trouve auprès de toi. C'est lui qui peut pardonner, mais il veut pardonner. Même quand tu es descendu dans le plus bas fond, il tend toujours sa main vers toi. C'est vrai mon frère, c'est vrai ma soeur. Et puis quand le frère avait d'abord que moi je condamnais cette femme, il s'est dit, je ne l'ai pas condamné. Il ne s'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Il s'est je l'ai pas condamnée. Moi, alors il dit, tu veux que je te condamne Il dit, non, non, non, non non moi ne me condamne pas. Alors Alors pourquoi tu veux que je la condamne c'est pour ça qu'il s'est approché d'elle. Il dit, mais, sœur, madame, madame, excusez-moi, mais, en tout cas, j'avais confessé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il dit, mais, quand j'étais là-bas, j'étais, je commençais à te juger, je commençais dit, mais, que le feu tombe ici, parce je vais parler beaucoup de choses, effectivement. Et puis, quelque chose s'est passé. Les seigneurs m'ont montré, d'abord, mes péchés à moi par rapport à toi. Il a dit aussi, effectivement, que les seigneurs t'aiment. Alors, la femme a été touchée. Il dit, mais, le seigneur m'aime, dans cette condition dans laquelle je suis, vous savez qu'elle était, était d'abord une chrétienne qui a été rétrogradée. Donc on pourrait disait que le Seigneur ne peut même pas pardonner. Non. Alors que pendant que le temps qu'elle passe cette vie-là, effectivement, le Seigneur était là pour pouvoir. Il dit, mais viens seulement. Viens seulement, effectivement. Et je te pardonne. C'est ce que Dieu attend. Ah oui, mon frère et ma soeur. Dieu ne te condamne pas dans l'état dans lequel tu te trouves, effectivement. Mais il te condamne quand tu ne te réponds pas dans l'état dans lequel tu te trouves. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah ouais. Parce que quelque part, il faut que tu ressentes quand même au-dedans de toi que, en tout cas, là, mon état ici n'est pas un bon état. Mais ne mets pas ta tête effectivement que non, Dieu ne me répandra plus jamais. Non, non, non, non, non, non. Il est toujours là, à côté de toi. Ah oui, parce qu'il attend simplement que tu fasses un pas. Et lui, il va faire le reste. Alors, vous voyez donc, là... Et Naomi, effectivement, était dans l'état le plus difficile et vraiment dans les espoirs le plus total. Tout était sombre, là, c'était vraiment sombre autour d'elle. Pas ah, un appui quelque part, ça prié parce que quand son mari était vivant, il pouvait s'appuyer son mari, les enfants mariés partis, maintenant les enfants, enfants étaient un confort, une consolation. Mais rien, il a resté simplement avec ses deux belles filles. Alors dans ses yeux, quand elle regardait, effectivement, il dit, mais et ce sont des Moabites puis, qu'est-ce qui peut se passer Puis je ne peux même pas m'appuyer sur le l'autre. Parce que de toute façon, sur, sur base de quoi, ils peuvent m'apporter quand même un reconfort. Ah ben oui, parce que quand le mari est mort, ils peuvent s'en aller librement. Mais c'est des gris quand même. Hein? Ah ben oui. D'abord, premièrement, ils vont rester accrochés à faire quoi donc dans son esprit, dans son cœur, effectivement Elle était toute seule, effectivement Mais pendant que tu penses que tu es seul Et qu'il n'y a personne, effectivement Mais le Seigneur a quelque chose pour toi déjà Frères et sœurs, ne soyez jamais découragés Amen. Vous pouvez l'être quand vous ne connaissez pas Dieu Amen. Mais aujourd'hui, sachez que peu importe ton état Amen. Oui. Amen. Peu importe ta situation, mon frère Amen. Le sang est encore là, sur le trône et que nous sommes encore au temps de la grâce. Amen. Ou si tu reviens aujourd'hui simplement, le Seigneur n'est pas tellement loin. Il est là. Et ses mains sont tendues vers toi. Alors, elle ne s'est rendait pas compte. Et avait dit, mais, mais je n'ai pas. Mais regardez maintenant, qu'est-ce qui s'est passé D'abord, regardez, dans l'état dans lequel elle s'est trouvée, avec le désespoir qu'elle avait effectivement. Et se disait qu'il n'y a plus rien d'autre. Sur quoi je peux m'accrocher, parce que Dieu m'a frappé. Regardez. Dans l'écriture suivante, verset donc 6, il nous dit Puis elle s'éleva, restait donc privée de ses deux garçons, de ses fils, effectivement, et il dit Mais puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait donc appris au pays de Moab que l'Éternel, l'Éternel Dieu, avait donc visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Vous savez, c'était une femme dont le cœur était complètement brisé. Peut-être que vous ne réalisez pas, frères et sœurs, mais... Vous savez, quand, quand vous vous mariez, quand vous êtes unis, vous êtes attachés, vous comprenez, non Et puis quand vous mettez au monde, tous vos projets sont basés sur les enfants que vous avez. Je ne sais pas si c'est comme ça. Enfin, je parle pour les parents, hein, ceux qui sont du déjà des enfants, je pense. Je crois que quand vous avez des enfants, vos projets changent. Maintenant, vous ne travaillez plus pour que vous puissiez vous mettre dans de bonnes conditions à vous, mais vous travaillez pour pouvoir voir la postérité que vous avez, être protégée. Voilà pourquoi nous aimons Dieu. Il nous rassure en disant que c'est ce qu'il avait dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonné ni sa postérité mendiant son pain. On répète souvent ici, non C'est pour voir que Dieu connaît ce que nous avons comme désir et ce qui nous est cher dans notre vie, c'est-à-dire nos enfants. Et si nos enfants sont tellement si chers à nos yeux, c'est qu'ils sont aussi chers aussi aux yeux du Seigneur, parce qu'il est cher à vos yeux et aussi aux yeux du Seigneur. Alors, ce qui veut dire que... Comme Job le faisait, il priait pour ses enfants. Amen. Nous avons un devoir. Amen. Peu importe si c'est un enfant comme turbulent ou c'est un enfant indocile, d'une une manière. Je vous donne un exemple. Mais votre devoir à vous. Vous savez, parfois, les diables nous poussent à dire Cet enfant n'écoute pas, Seigneur, je veux même plus, je suis fatigué de prier. J'ai prié, j'ai prié, mais je vois qu'il ne change pas, je suis fatigué. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ton travail à toi, c'est ce que Dieu t'a donné. Cet enfant est à toi. Quand tu dis je suis fatigué, tu le dis Satan, tu peux le prendre. Ne faites jamais cela. Il est le vôtre. Peu importe son état, peu importe comment il peut. Ainsi je veux Toi ton travail à toi, je dis, Seigneur, c'est le mien. Tu me l'as donné. Ce que je veux, c'est qu'il revienne ici à toi, Seigneur, pour te servir. Vous savez, pendant que vous priez comme ça, le diable ne pourra pas l'amener très loin. Il va essayer, il va essayer. Oh, il va essayer. Mais ta prière à toi, le Amen. Oui. C'est 100% vrai, mon frère. C'est pour ça qu'il faut continuer à prier pour nos enfants. Ceux que Dieu nous a donnés, ils sont à nous. Pas au monde, pas à Satan. C'est pour ça que nous devons éduquer, mais avec une fermeté. Leur faire comprendre que non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Vous savez... <rire> Je disais l'autre fois, je disais, c'est beaucoup hein, si nous avons le temps pour. L'autre la... fois, je pense, je disais ici, j'ai dit, vous savez, il y en a de ceux qui, c'est-à-dire oui, il, il a grandi, eh ben, il est libre de faire ce qu'il veut. Bien sûr qu'il est libre de faire ce choix, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pourrez jamais vous dégager, ni de votre fils, ni de votre fille. Parce que, je vais vous dire quelque chose. <rire> même s'il a 80 ans, on dira toujours le, le fils de, n'est-ce pas Ah oui Donc, <rire> sa vie à lui est toujours liée à un papa. Le fils de, le fils de, la fille de... Est-ce que vous comprenez Donc, votre responsabilité, jusqu'à ce que nous rentrons à la maison. Ah, ça vous semble bizarre Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Nous, parce qu'ils sont quand même nos enfants. Dieu nous a donné ce que quand même dans leur vie, même quand ils sont mariés, à un hein, certain moment, ils mais papa, maman, je peux venir vous voir Qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi tu ne parles me dit non, j'ai besoin de te parler, effectivement, pourquoi Parce qu'elle sait que papa et maman, ils sont là, quand il y a un petit souci, je peux quand même sentir un confort. Ah oui, ils vont toujours se référer à papa et à maman. Bon, vous, mari, vous ne vous sentez pas mal, hein En disant maintenant, on dit, non, non, non, non, il faut savoir qu'il y a quand même une place pour le mari. Aussi une place aussi pour la famille, c'est vrai. On dirait que je suis marié, mais c'est sûr et certain. Vous n'avez quand même pas trouvé cet enfant dans la rue. Il n'est pas même sauté d'un arbre. vous ne peut pas quand même dire bon Dieu m'a dit je l'ai pris, évidemment. Il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman. Genre, non quand même, non quand même. C'est normal que tu aies ta femme. Bon, c'est pas le sujet, mais vous comprendrez. C'est normal que tu aies ta femme. Et quand ce se dit bon, elle est quand même les à faire quelque chose pour sa maman. Et pour son papa. Il dit, non, ne fais rien pour ton femme. Il doit se débrouiller. Non. Ah non, c'est comme ça dans le couple. Hein. La femme dit, est-ce que je peux faire ça pour ma maman Non, pas maintenant. Non, c'est quand même ça. Mais si c'est pour toi le mari, pour ta maman, tu vas le faire. Ma maman a besoin, il faut qu'on fasse... On est toujours comme ça. Hein. Il faut faire, tu dis, ah, ta femme va faire ça pour ma maman. Mais quand la femme dit, mais, ma maman, bon, pour ta maman, attends un peu. Ah oui, il faut attendre un peu. Et pour mon papa, pour ton papa, attends, je dois d'abord réfléchir. Voir aussi, okay. Mais si c'est la maman de l'homme, bon, tu vas faire ma maman, a besoin de ça, il faut aller, il faut ceci, il faut lui faire des courses et tout ça. Mais, mais ma maman aussi a besoin de cours. Mais d'abord, on va faire ça. Est-ce que vous comprenez Oui, mais c'est quelque chose qui n'est pas correct. Parce que c'est aussi une personne qui a aussi une mère et un père, comme toi aussi tu as une mère et un père. Donc si tu l'aimes, tu voudras quand même qu'il aime son père et sa mère. Si toi tu penses aussi de ton père et de ta mère, qui eux aussi prend son, aussi de son père et de sa mère, c'est normal, c'est équilibré. Je crois que quand on est chrétien, on veut le bonheur. Vous savez, quand vous quand vous, vous mariez, vous avez épousé euh, euh, euh, une femme, vous avez quand même seulement dit non, ah, seulement -là, là, ma femme là, moi. Non, non, non, non, cette femme, elle a aussi une famille derrière. Donc, vous l'épousez. Vous avez aussi la famille qui est derrière. Bon, vous savez, chez nous ici en Occident, c'est toujours, non, je me suis marié, moi et ma femme, ma maison, nous fermons la porte à clé, nous achetons seulement un pain que nous comptons, moi et ma femme. C'est vrai, c'est comme ça en Occident. Et puis on a ces habitudes-là. Oh, et puis on dit, oh, chez vous, les, les, les, les CC ou les Siri, les, les Africains, et vous avez toujours tout un bataillon derrière. Ce n'est pas les Africains. Oui, parce que oh, c'est un peu comme des Oui, vous les Bas africains, toujours commencer, il y a que c'est ici, on va venir, Vous prenez quand même. Non, non. Regardez, euh, Sephora était la femme de qui De Moïse, non Mais c'est Jétro. Les beaux peurs, mais c'est trop, si il m'a là-dedans, il a même donné conseil à Moïse, non C'était un Africain <rire> C'est dans la Bible. Non, mais c'est parce qu'on ne comprend pas. C'est dans la Bible, frère et sœur. Il ne faut pas prendre mal, hein je crois que tout le monde nous écoute. C'est parce qu'il faut qu'on soit rééduqué sur les saintes écritures. L'amour que nous avons n'est pas un amour africain. La Bible pas de l'amour de Dieu. Où nous nous aimons tous. J'épouse ma femme, c'est sa famille aussi que je dois aimer. Mais si je n'aime pas sa famille, elle va être malheureuse. Elle va me préparer mais avec un cœur qui pleure. Vous allez avoir quelqu'un qui pleure chez vois à la maison tous les jours Mais ce n'est pas normal ça. J'aime la famille, j'aime sa papa, enfin je ne sais pas. Évidemment... Si vous voulez la rendre, heureuse, comme ça. Oui, vous aimez ce que Dieu vous a donné, et vous aimez aussi ce que Dieu lui a donné aussi. Alors, nous revenons ici. C'était entre parenthèses. Alors, nous voyons que dit. alors, elle sortit du lieu qu'elle elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Judas. Verset 8. Naomi dit alors, alors à ses deux belles-filles, « Allez donc retourner chacune à la maison de sa mère. » Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Parce que aussi, vous avez remarqué que les deux fils étaient morts et, et, et aussi, les belles filles sont quand même restées avec la belle-mère et pour bon, marcher avec lui, avec elle, comme il dit effectivement aussi. Et alors là, elle a eu à pouvoir maintenant vouloir avoir une conversation avec elle là il leur fait comprendre qu'effectivement que maintenant c'est le temps de la séparation parce que ceux qui étaient en fait là, qui pouvaient arriver à pouvoir aussi être pour vous, mais ils sont partis. Donc je suis resté seul. Alors il faut que chacune de vous rentre donc dans la maison de ses parents et qu'il puisse réellement aussi continuer sa vie de l'autre côté. Que l'Éternel donc vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. ce qui est normal. Et c'est ce tout à fait la chose qu'il y a. Parce que c'était quand même logique et normal et conforme. Comme elle disait, parce qu'elle avait la douleur et, et il était avec ses belles filles, effectivement. Et là, c'est quand même un déchirement aussi pour elle. Il dit, bon, retournez quand même que chacune donc, euh, trouve du repos dans la maison, effectivement, euh, d'un mari. Et elle les embrassa. Elles élevèrent donc la voix et pleurèrent, toutes les deux ont pleuré parce que c'est quand même, vous savez, lorsque on lie dans un lien de mariage, et cela que parfois beaucoup de gens ne comprennent pas, comme on dit, effectivement, que um, c'est seulement nous et nous, et pas les autres qui sont dedans comme la pensée occidentale, hein, qui amène beaucoup plus à ce qu'on appelle l'égoïsme, davantage, effectivement, aussi. Mais Dieu ne nous, nous a pas dit d'être égoïste en fait. Oui, c'est ce que les Saintes Écritures nous montrent effectivement que nous vous, vous aimez Quand on, on, on se lit, effectivement, les faits qu'une famille vienne avec une autre famille, d'abord vous savez vous-même que, j'ai dit, c'est comme si. Vous savez que quand on, on se lit, ce sont donc deux familles qui s'unissent. Ça, vous le savez. Si vous étiez ignorant, vous devez le savoir. Donc, et puis, par les liens que nous, nous rentrons, effectivement, les autres, effectivement, qui étaient les étrangers pour nous, deviennent maintenant aussi membres d'une famille dans laquelle nous avons formé. Et les belles filles, pour Naomi, représentaient beaucoup parce que c'était les épouses, effectivement, de ses fils. Bon, voyez-vous, je ne veux pas rentrer dans le mariage et le divorce, mais c'est pour ça que je riais tout à l'heure, parce que je ne veux pas rentrer là-dedans, puis nous sommes peut-être dans, dans les autres. Mais c'est quand même nécessaire de voir comment ces liens effectivement se tissent. Pour que nous soyons aussi conscients des engagements dans lesquels nous, nous sommes et que nous entrons. Et la profondeur cela aussi crée aussi en réalité. Bon, bref, ici, euh, il. Ils ont pleuré parce que c'était quand même une vie. Pendant dix ans, c'était ensemble. C'était une famille en fait. Et arrivé un certains moment comme ça. C'est pour ça que quand vous voulez divorcer, il faut beaucoup penser d'abord. C'est cela. Ce pas pour rien que le Seigneur a dit, a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné l'autorisation de pouvoir répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est important que nous comprenions parce que, surtout, ceux qui doivent rentrer dans les liens de mariage, j'ai dit que je ne vais pas prêcher sur les divorces, mais quand même, ceux qui doivent rentrer dans les liens de mariage, puissent vraiment peser les pour et les contre avant de dire oui. Parce que ce n'est pas un engagement à prendre à légère. Vous ne vous mariez pas simplement pour que vous puissiez tous les deux simplement être face à face, vous regarder tous les jours. Non, on s'engage d'autres choses. Parce que souvent, c'est toujours ah j'y suis, je suis, je suis. Mais quand tu dis je ne sais pas vivre sans lui, il faut aussi savoir que ça a des conséquences. Parce que si vous ne savez pas vivre sans lui, sa famille aussi est là aussi. Vous ne pouvez pas vivre sans sa famille aussi. Mais si vous ne savez pas vivre sans lui, c'est aussi derrière lui, il y a la famille. Il a aussi des frères, il a aussi des frères, il a des parents, parce qu'il faut quand même que tout le monde soit aussi... Vous comprenez Dans la joie, c'est normal, frère. Ça fait bon je peux. Et voilà qu'il dit que l'éternel est de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, et envers moi, que l'éternel vous fasse donc trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle les embrassa, elle les verra, la voix et pleurèrent. Elle lui dit, et elle lui dit non Nous irons avec toi vers ton peuple Vous voyez cet attachement qui s'est manifesté effectivement dans cela. ce Le fait de pouvoir avoir vécu avec, il y a quelque chose qui s'est créé à l'intérieur. Bien sûr, c'est tout à fait euh, normal. Ils ont pleuré, toutes les deux ils ont dit non nous irons avec toi vers ton peuple, effectivement. Parce que quand on le regardait, on voyait qu'elle était vraiment triste. Et puis bon, on a vécu ensemble, avec son mari qui était là, puis avec ses enfants. Et puis ben maintenant, et ses enfants sont partis. Et on l'abandonne comme cela, en fait. C'était en fait ça aussi qui était une tristesse profonde. Je pars en de Et puis, Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi alors, voyez-vous, là maintenant, c'est les cris du cœur sincère parce que c'était une période tellement difficile pour elle. Elle perd son mari, elle perd ses fils, maintenant elle perd ses deux belles-filles. C'est toute l'histoire de sa vie qui s'achève. Vous ne réalisez pas, mais c'est vrai. Parce que vous voyez, même si ses deux fils étaient partis, effectivement. Mais le fait de voir effectivement ces, ces belles-filles avec elle, c'était aussi un confort. Bien sûr, elle lui rappelait effectivement, parce que l'amour qu'ils ont manifesté à l'endroit de, de ses enfants, vous comprenez Et il y avait quelque chose aussi en elle qui était, parce que c'était les épouses de, de ses enfants. Et là, elle dit, retournez vers votre peuple, effectivement. Elle était seule, effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce moment de tristesse et de larmes, effectivement. Alors, ils ont eu à pouvoir lui insister en disant que non, nous irons vers ton peuple, effectivement. Et il y a des peuples qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'ont connu simplement que euh, le mari, puis la femme, et puis les enfants, pendant ce temps, parce qu'il était en, en Moab. Moab là-bas, effectivement, aussi, donc dans les pays de Moab. Et là, ils disent qu'effectivement, que non, nous voulons partir. Alors, elle était déchirée dans son cœur, et puis, regardez très bien, c'est déchirement. Elle a insisté en disant que, c'est dit que, dit, mais, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Donc, c'était pas que, mais c'était le déchirement dans son cœur, effectivement, parce que, elle était consciente. Que c'était des Moabites. Et que là-bas, en Israël, la manière dont je vais vivre, ne pouvait pas arriver à pouvoir supporter, parce que les Moabites ont leurs habitudes. Les filles Moabites ne sont pas comme les filles d'Israël. Leur façon de s'habiller, leur façon de vivre, effectivement, mais vous n'allez pas supporter parce que là-bas c'est dur. Vous n'avez pas vous savez pas comment ça se passe là-bas, effectivement, et puis il y a des lois, il y a des ceci effectivement, et le peuple, on doit prier un dieu, vous n'avez pas de divinité ici, effectivement, oui, mais là-bas il n'y a qu'un seul dieu. Vous êtes habitué à avoir beaucoup de dieux, effectivement, si celui-ci ne vous plaît pas, vous changez, effectivement, si le les suites, effectivement. Donc, il parlait avec avec son cœur, il savait, il les aimait tellement, mais il voyait, effectivement, que là, dans son pays, ils vont pas tenir. Alors, il continue, il dit, il dit, il dit, et puis il va plus loin, dit, mais, dit, mais, <rire> il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris Est-ce qu'elle poussait plus loin pour qu'elle puisse venir, vraiment consciente que oui, mais c'est vrai quand même Quelque part, c'est vrai, parce que bon, il n'y a vraiment pas quand même l'espérance là temps. Et puis, il continue encore à dire effectivement ici, il dit, il dit, dit, oui, il dit donc, ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris Retournez mes filles, allez Donc là, vraiment, elle le pousse à pouvoir s'en aller. Et là, elle est sincère, mais c'est aussi... Voyez-vous, elle était vraiment une bonne personne. Oui, vraiment une bonne personne. Qui avait vraiment l'amour de ses belles filles. Ah oui, oui, oui. Elle ne voulait pas les rendre malheureuses, effectivement, non. Elle avait vraiment cet amour, effectivement. Parce que elle a poussé tellement loin pour que le ramener à ce qu'il puisse devenir vraiment conscient. Parce que moi, bon, il était un peu comme si... Donc, on va partir avec... elle dit non Je vais quand même vous ramener à la réalité pour que vous puissiez voir que ça n'ira pas. Ça ne sert à rien de s'accrocher à moi. Regardez très bien. Et dit, il dit, il dit, il dit, retournez, mes filles. Il dit, mais pourquoi venez-vous avec moi J'ai encore même... demandé... Verset 12, il dit, mais retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier, vous comprenez Parce que, même si vous venez vers moi, parce que vous m'aimez, effectivement, je sais, mais vous êtes quand même jeune aussi. Et puis, qu'est-ce qui va encore faire que vous soyez attaché à moi Parce que quand vous verrez un jeune homme, vous allez vous amouracher. Parce que moi ici, je suis trop vieille. Elle est très bien. je suis trop vieux, même si je prenais... Bah, l'a même dit, hein, pour me remarier, dit, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari, et que j'inventerai des fils, elle était vraiment une bonne personne. Ah, oui. ah, pour, pour, pour que ces, ces belles-filles prennent conscience qu'effectivement, que, là, là, là, là, là, là dit, mais hein, pour que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi Réflégerez-vous pour cela de vous marier Vous voyez, non on ne même pas attendre quand même que, je mets, même si j'avais l'espérance, je suis quand même vieillé l'espérance. Je vais mettre un enfant au monde, un garçon, c'est encore un bébé. Tu vas attendre jusqu'à quel âge Tu te marier avec lui pour rester avec moi. Est-ce que je ne pas vous marier avec quelqu'un d'autre Ah oui, parce qu'il voulait qu'il prenne conscience des vêtements dans son cœur, parce qu'elle était triste dans son âme, effectivement, elle, était, elle était toute seule. Mais il voulait pas aussi que rendre les autres aussi malheureux, parce que si vous venez avec moi dans mon pays, qu'allez-vous faire Comment notre lien va rester C'était ça, l'écrit de son cœur, mon frère et ma ça. Je vais y aller vite. Regardez, elle a dit effectivement, ça Et Puis tout d'un coup, parce que ses paroles devaient ramener les deux belles filles, effectivement, dans la conscience. Elle dit, mais c'est la vérité. Leur conscience revient à place, effectivement, elle dit, mais oui, c'est vrai quand même. Et puis oui, c'est vrai, parce qu'elle est, elle est vieille, même si elle se marie aujourd'hui. Est-ce que nous ici, effectivement, on va vraiment enfin attendre effectivement que ces petits-là grandissent effectivement pour qu'on se marie et que, que, que, quelle relation va-t-il avoir Écoutez bien. Et, et vous dites, <rire> Il dit, non mes filles, car à cause de vous, vous entendez cela Il les aime. Hein, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est tendue contre moi. Et elles élevaient encore la voix et pleurèrent encore. Vous avez entendu, non la première fois, on pleurait, non, on ne va pas te lâcher, on va partir avec toi. Mais quand il s'est mis à pouvoir maintenant parler d'une manière assez claire et précise. Mon frère et ma soeur, c'est très important que chacun de vous puisse prêter attention afin que vous puissiez réaliser dans votre fort intérieur si vraiment vous avez quelque chose de divin en vous. Oui, oui frère. Vous, vous entendez parce que vous, avez, vous connaissez cette histoire, mais je veux que vous prêtez attention pour voir si réellement vous avez quelque chose de divin en vous. Regardez comment cette maman et cette acharna pouvoir leur parler d'abord, dire on n'ira pas, on est avec toi, on va venir avec toi. Et puis, elle a poussé les bouchons tellement sur leur montra maintenant. Alors, leur conscience, leur état naturel s'est mis en place. Ils ont dit, mais, mais c'est vrai quand même, elle a raison. La raison a pris place. Il dit, mais si vrai, et vivre avec, rester avec elle, effectivement, et bon, évidemment, mais on ne va pas attendre quand même. Et si c'est une chose qui est impossible. Ils étaient deux, non On nous dit ici, si verset 14, « ils élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpah » Or, ah, pas Qui a compris d'une manière assez précise qu'il n'y a plus d'espérance là Elle embrassa sa belle-mère. Ah oui Il dit, moi, je l'embrasse et puis moi, je m'en vais. Est-ce que vous comprenez alors il y a Ruth, la Bible dit, s'attacha à elle. Mais c'est quand même extraordinaire. Comment Ruth, qui était assise là, à côté de Orpa, a entendu les mêmes gestes, les mêmes émotions, les mêmes paroles, la même expression, effectivement, que Orpa, Orpah, elle prend conscience et dit, mais c'est la vérité. Dans le sens que oui, mais cette maman ici, même si on reste avec elle, on ne va pas aller plus loin. Mais il dit, oui, c'est vrai, mais je l'embrasse, je m'en vais. mais Ruth, Malgré tout ce qui a été dit, malgré, malgré, malgré même l'impossibilité au niveau de la pensée humaine, il dit, non, la Bible dit qu'elle s'est bien, elle s'est attachée. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire s'attacher Frère, c'est très important de comprendre cela. On dit bien qu'elle s'est attachée. Malgré ce qu'on pouvait lui dire que ce n'est pas possible, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et puis il n'y a rien qui peut se passer de bon parce qu'il dit, mais tu vas oublier les plaisirs du monde. Et ce que tu mets, comme c'est que quand les gens te voient et t'apprécient avec ceci, cela, mon frère, ma soeur, tout ça, il a entendu. Bien sûr, bien sûr, monsieur. C'est là que vous devez quand même vous examiner vous-même. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour voir, c'est pour ça qu'il dit que. Je dis que vous ne devez pas, c'est comme si on vous oblige. Non, chacun de vous doit se prendre en charge de lui-même. Et puis, devant la parole de Dieu, s'examiner, regarder la chose. Alors, c'est Ruth, comme dit, et s'attacha à elle. Elle commence pour que nous comprenions ce qui veut dire l'attachement. Nous continuons rapidement la lecture. Naomi, donc, dit à Ruth. Voici. Ta belle sœur est retournée vers son peuple et vers qui c'est, c'est Dieu. Donc elle, elle prend encore la, la, la, la rue effectivement qui est restée. Elle enfonce encore le clou. Vous bien frères et sœurs. Dieu doit prouver et prouver chacun de vous. Tester chacun de vous mon frère pour savoir ce qu'il y a au dedans de vous. Ça c'est important ça. Chacun chacun de vous doit être passé par les tests véritables de Dieu. C'est pour ça que vous verrez effectivement que la plupart des frères sortent. Ils sont ici, ils écoutent effectivement. Mais quand la parole de Dieu vraiment sort, il y a un problème. Les discussions commencent, le murmure commence. Quand vous voyez quelqu'un ou un frère ou une soeur discuter après par la parole de Dieu et c'est continuer à faire ce qu'il a envie de pouvoir faire, ne vous intéressez pas à la personne. Je vous dis, ne vous intéressez pas à la personne, intéressez-vous à votre âme. Regardez, elle pousse sa belle-fille Ruth en disant, mais elle est retournée vers son peuple, vers ses dieux, pour les plaisirs qu'elle a pour de meilleurs. Mais, mais toi aussi Alors, va aussi, écoute bien, retourne aussi, comme ta belle-sœur Donc, elle, elle pousse effectivement pour qu'elle puisse comprendre que non, tu n'as pas d'espérance avec moi, il n'y a, a pas d'avenir avec moi, va-t'en, retourne là Écoutez, si tu répondis, il dit, mais ne me presse pas de te laisser, de retourner, lo de, de, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Vous entendez cela? Donc cette femme ici, pendant que les autres comptes ont parlé, elle n'a pas beaucoup parlé. Elle écoutait. Oh, ce qu'on ne savait pas, mon frère et ma soeur, c'est là qu'on voit la nature de ce que Dieu s'est choisi. Il y en avait deux, Orpah et Ruth. Dieu s'était choisi Ruth. Amen. Mais Naomi ne le savait pas. Pensant qu effectivement que Dieu m'a complètement abandonné, il a tout retiré. Non Il lui a donné une fille. C'était Ruth, mon frère. Amen. Oui Amen. Amen. Et tu dis, effectivement, mais ne me presse pas. Et pourtant, on lui a tout montré. Oui. C'est pas tu. tué, ça sert absolument à rien. Orpah pas entendu... Elle a compris que oui c'est vrai il n'y a pas d'espérance Mais elle aussi entendu la même chose Mais dans son fort intérieur Alléluia Il y avait un projet de Dieu Oui sœur, oui frère On voit par vos actes que vous posez Qu'il n'y a rien de Dieu Même si je le crois Seigneur tu donnes Il n'y a rien Absolument rien Regardez l'exemple, effectivement. On lui a montré tout, des A à Z, d'une manière logique. L'autre a compris logiquement, elle est partie. Mais Ruth, il dit jamais. Tu me pousses à retourner vers mes dieux et tout ça. Oui, je sais qu'il y en a du Moabite, une, je suis Mais c'est une moabit tout à fait différente. Dieu l'avait choisi. Oui, monsieur. Regardez comment elle met effectivement, les choses. So dit, écoutez bien, il dit, mais, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Écoutez bien. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et l'esprit clairement dit Mais ton peuple sera mon peuple. Et ce n'était pas qu'il disait ça de la bouche comme ça. Non, au plus profond de son âme. Oh, que Dieu soit béni pour Ruth. Mon frère et ma sœur, Dieu avait donné une fille à cette femme. D'abord, c'est vrai, Dieu peux courir vite, effectivement, parce que. Oui, c'est vrai, frère et soeur. Dans cette Naomi qui était dans le désespoir pendant qu'elle disait je n'ai plus rien, Dieu avait préparé quelque chose pour elle. Oui, pour la faire sortir, effectivement, de cette tristesse dans laquelle elle pouvait se trouver, c'était qui c'est Ruth, sa belle-fille, qui était devenue une fille pour Naomi. Regardez bien, écoutez bien, lui dit si, dis, mais. il dit, e Il dit, mais. Dis, mais. Si, oui, voilà, voilà, voilà verset, verset 17. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Écoutez bien, elle ajoute que l'éternel traite dans toute sa rigueur ce qui veut dire qu'elle connaissait l'éternel. Une moabite. Est-ce que vous comprenez et connaissait l'éternel. Il dit, mais, que l'éternel trait de tout, de dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient donc à me séparer de toi. Donc, une personne normale m'a constitué qui regarde sa belle-mère, une femme vieille. Parce qu'elle est bien une femme vieille. Il n'y a plus rien à espérer dans cette personne. Et quand. On p... On est effectivement aussi dans cet état où les enfants sont morts, les garçons sont morts, mais on, on fuit directement, on va se remarier. On est jeune, on va se remarier. Vous voyez, quand je vous parlais tantôt du mariage, effectivement, rapport avec le divorce, vous savez que quand vous vous mariez, vous devez savoir dans quoi vous vous engagez. Ah oui parce que souvent, quand, quand, disons, ici, on dit, oh, frère, il exagère un peu quand même. C'est vrai, je peux exagérer. Mais la Bible nous montre que, que par les liens de mariage, votre, votre beau-fils devient votre fils. Amen. Votre belle-fille devient votre fille. Il ne faut pas me regarder comme si j'invente l'histoire. Mais c'est écrit ici. Bon, je vais vous montrer. Vous savez qu'est- ce qu'on a dit en fait à, à, à, à Naomi lorsqu'elle est rentrée dans son, dans son propre pays Frères et sœurs, je crois que vous pouvez lire chez vous à la maison. « Ruth s'est attachée à sa belle-mère qui est devenue sa mère et dont elle-même s'est comportée comme étant la Ok, oh, Dieu la bénisse. « La propre fille de Naomi. Toute la tristesse que Naomi avait d'avoir perdu son mari » Et ses deux fils, effectivement, a été la consolation qu'il lui a donnée cette fille. C'est la vérité, 100%. Donc Dieu, il, il, il, est, il Dieu est capable de faire des, des choses extraordinaires. Il a pris une moabite, vous ne pouvez même pas imaginer. Il a pris, effectivement, il a fait en sorte que cette femme... Alors, vous savez, frères et sœurs. bref, je ne vais pas aller plus jusqu'à la pleine, mais remarquez très bien, frères et sœurs, c'est que, dans le désespoir de cette femme qui pouvait dire effectivement que Dieu ne pouvait plus rien faire pour moi, alors que la réponse de Dieu était juste à côté d'elle, juste à côté, là, la réponse que Dieu lui donnait effectivement dans sa, pour sa consolation, c'était là. Il lui a donné Ruth. Et la manière dont cette fille a pouvoir parler effectivement, lui, il lui a même dit que ton peuple sera mon peuple. Donc elle s'est détachée complètement de sa nation. Et puis il dit mais ton Dieu sera mon Dieu. Frère, mon frère et ma soeur. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse pousser une personne. Quand même, il n'y a, a rien à espérer, qui puisse arriver à voir l'espérance. Mais et là, cette route a aimé vraiment Naomi d'un amour profond et sincère. Et regardez très bien, frères et sœurs. Regardez comment je dis. Voilà, bah ils ont vu ensemble jusqu'à jusqu jusqu là-bas, là là effectivement, au pays de Regardez bien, je pense que c'est cela. Dans, euh, voilà. Bon, je pense que c'est quelque, quelque, dans les scènes d'écriture. Oui, voilà. Ah oui, c'est cela, oui. Dans les scènes d'écriture, on le on dit, on dit à. à, à ah, c'est parce qu'il y a tout un tas de. Attendez, je vais juste lire cela. Voilà. Voilà. Voilà, c'est dans chapitre 4, je pense qu'il y jusqu'à là-bas. Chapitre 4, nous lisons ici, à partir du verset euh, 12 et 10, soit là. Voilà. Verset 11, pardon, il dit, euh, « Tout le peuple qui était donc à la porte, et les anciens dirent, nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël, manifeste donc ta force. » Dans Ephrata, et fais donc, fais-toi donc un nom dans Bethléem. Puisse la possibilité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendre ta maison semblant à la maison de Peretz, qui fut enfantée à, Jura, à, à, à Judas par Tamar. Alors il dit ici, Boaz prit donc Ruth, qui devint donc sa femme, et il alla vers elle. Vous comprenez plus tard, vous la maison. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et il enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, vous suivez béni soit l'éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël cet enfant restaurera ton âme l'enfant des Ruth, hein? restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse car ta belle fille qui t'aime, comprenez cela as la enfantée elle qui vaut mieux pour toi que cette fille donc Dieu a eu à pour mes frères et sœurs donc, regardez l'amour de Ruth à l'endroit de Naomi. Elle y est restée attachée dans toutes les circonstances. Et tout ce que Naomi disait à Ruth, elle le faisait. Et vous savez, comme la Bible le dit, effectivement, que c'est de l'enfant que, que, que Ruth a pu enfanter de Boaz, effectivement, comme c'est ce qui s'est qu ainsi, effectivement aussi. Vous voyez que la Bible le dit, effectivement. Je peux quand même continuer à vous lire. Il dit, cet enfant, le verset, verset dit, Naomi prit l'enfant. Il, il le mit sur son sang et elle fut donc sa garde. Donc sa fille, ce n'était plus sa belle-fille, sa fille a mis au monde un enfant qu'elle a pris effectivement sur sa garde. Elle dit, le voisin lui donnait un nom en disant, un fils est, qui est né à qui Et pourtant, c'était sa belle-fille. Est-ce que vous comprenez Un fils est né donc à Naomi. En fait, tout ce que Ruth faisait, de montrer le projet que Dieu avait pour cette fille là-haut, c'est que Dieu allait accomplir effectivement au travers d'elle. Donc c'est aussi la même chose qu'avec toi. Chaque fois que la parole de Dieu te prêchée, chaque fois que Dieu nous parle effectivement, la réaction que toi, tu as, à l'endroit, que ce soit toi frère ou sœur, à l'endroit de la parole de Dieu, te montre déjà qui tu es. Ça, c'est 100% vrai. Ça démontre, vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. C'est ça, en fait. C'est comme quand vous pensez pensez à, à, à, à Orpa et à Anna Arut. Donc, la, la manière dont vous réagissez, c'est là que Dieu démontre effectivement que toi, tu es celle que Dieu a choisie. Si Dieu t'a choisi, frère et sœurs, tu ne t'élèveras jamais contre la parole. Peu importe ce qu'on pourra te dire effectivement, parce que ce que Dieu place dans l'intérieur de, de la personne qu'il s'est choisie lui-même, et qui doit faire partie effectivement de la marche avec Dieu, c'est la, la soumission, l'obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez, une obéissance, pas une obéissance comme une obligation, non. C'est-à-dire que la, comme, comme, comme Ruth, personne ne l'avait obligée. Et là, de tout son cœur, effectivement, on voit qu'elle aime, elle croit, elle a fait, il dit, mais je, je n'ai pas d'autre peuple que ton peuple, effectivement, ton peuple sera mon peuple, effectivement, ton Dieu sera mon Dieu. Donc, elle-même, sans être obligée, où tu j'irai, elle lui est restée attachée, jusqu'à ce qu'on puisse avoir David. Mais bien sûr, c'est par là, c'est par là que David est venu. Donc, Dieu savait très bien qu'il faut que David vienne par une lignée. Et c'est la partie de. Là, là, il m'habite, monsieur. Et puis, ils étaient deux. L'une est partie il passe à dans ma est parce qu'elle a trouvé un nom L'autre, c'est parce qu'on regarde ça spirituellement. Elle a regardé dans l'esprit, frère. Parce que, en charnellement, il est s'attaché à cette femmes. Pourquoi Nous, il n'y avait pas d'explication. Mais l'explication était Dieu. Il y avait quelque chose de Dieu au-dedans. Parce qu'il fallait qu'elle accomplisse là, Et toi, frère, et toi, sœur. Chaque fois que tu me mets pour la parole. Quand on dit, tu dis tellement, C'est n'est pas possible. Sondez-vous vous-même, frères et sœurs. Pour voir si vous êtes vraiment de Dieu, effectivement. C'est important. Ne laissez pas simplement écouter. Mais frère et sœur, il faut que quelque chose se passe en vous. Je sais pas comment dire. C'est vrai, frère. Il faut que vous témoigniez que réellement que Dieu est en vous. Autrement, n'alourdissez pas les autres. C'est vrai. Toujours à toujours murmurer, à parler à gauche et à droite, ça ne change pas. Mais vous découragez ceux qui sont fortifiés. Mais c'est ça le problème. Chacun de nous doit arriver à pouvoir se dire nous en tout cas, Dieu n'oblige personne. Mais moi, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, je me sens obligé. Dieu n'a pas obligé, mais moi, je me sens obligé. Ruth, on ne l'avait pas obligé. Non, non, non, non, non, non. Elle s'est sentie obligée. Elle dit, mais moi, quand même, quand je suis venu, je me suis marié avec ton fils. J'ai fondé une famille, effectivement. On était une famille, effectivement. Mais c'est si aujourd'hui que ton fils est parti, moi, je vais te laisser. Non! Quand je me suis liée à toi, tu es devenu ma famille. Amen. Alléluia! Amen. Ou toi, tu iras, j'irai! Frères et sœurs, quand Dieu a un projet avec toi, tu ne pourras même pas t'échanger. Quand la parole de Dieu vient, tu crois et tu restes attaché. Mais s'il n'y a rien de Dieu au-dedans de toi, tout le temps tu vas toujours murmurer ici. Si, Chercher, est-ce que tu crois ce qu'il a dit Et ceci si et cela, toujours, on te verra toujours quand la parole dit A, ah, toi tu verras toujours B. Pourquoi Parce que tu vas te justifier dans ta tête. Moi c'est et cela, mais ce n'était pas comme ça avec Ruth, hein. Et comme je disais tout à l'heure, je termine par là, pardonnez-moi, oh okay, que Dieu nous aide, je termine par là. J'ai dit, <rire> Dieu n'oblige personne, mais un véritable fils de Dieu, c'est sans obliger lui-même. J'ai dit, parce que, puisque Dieu l'a dit. Amen. Il ne m'a pas obligé, mais puisque Dieu l'a dit. C'est là qu'on voit que ça, c'est un élu. Amen. Parce qu'un élu est... Tu as, été, tu as été choisi pour accomplir ce que Dieu dit. Amen. amen. amen. Ah, mais c'est vrai. Pourquoi Dieu toi choisi Pour s'asseoir et critiquer Pour murmurer et se plaindre Non, Dieu toi choisi parce qu'au travers de toi, il doit accomplir sa parole. Amen. Nous sommes les témoins Ah ben oui, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Les voies, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse tous. Qu'il soit béni. Je voudrais que nous chantions ces cantiques. Tu peux venir, mon grand. Dans le recueil, je pense, d'être le, le cœur cantique. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand lit, vous le connaissez C'est dans, dans quoi La réfrat. Alors si tout le monde le connaît ou bien seulement la chorale, vous le connaissez Amen. Vous le connaissez Quelques-uns. Hein? Alors, si nous connaissons. Oui, mon grand, je, je, je, je, je. Que Dieu vous bénisse. On chante et puis on prie pour que vous puissiez rentrer chez vous à la maison. Que Dieu vous bénisse pour la patience. Vous êtes resté 200. 290 dans le recueil. On le projette là, je pense. 290. Nous avons envie de prier, n'est-ce pas On sent ce désir, hein On a envie de pouvoir rester dans sa présence. Hein? Et Dieu vous bénisse. Hier, mon grand, c'est toi. Tu peux chanter le cantique. Dieu vous bénisse. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre. Sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais. Shut